Bonjour, est-ce que vous m'entendez Alors, désolé pour ce petit retard. On va y aller institutionnellement avec un autre ordinateur. C'est là que je suis content de ne pas avoir fait d'animation d'autres sur, sur mes slides. Alors, on va aujourd'hui parler de l'utilisation d'une bibliothèque. Une bibliothèque qui a pour objectif de se faciliter un peu les tests unitaires. Euh, une bibliothèque qui s'appelle Hypothesis. Donc, juste comme il est de, de tradition, juste situé. Vous n'êtes peut-être pas complètement situé à mon accent, je suis suisse. Je viens de, du Point Rouge, là-bas, c'est Fribourg. C'est à la frontière, linguistique entre le français et l'allemand. Je travaille dans un environnement industriel où, notamment, on fait beaucoup de machine learning sur des données de production chimique et également où on teste nos outils euh, avec hypothèses notamment, avec PyTest derrière et où on essaye également de communiquer ça aux étudiants. Et une des choses qui ressort lorsqu'on discute avec les collègues, c'est que certains sont stressés, donc testés, ils n'ont pas le temps. Surtout dans le domaine scientifique, on est un petit peu moins, moins regardant sur les tests que chez les professionnels du génie logiciel. Et euh, à ce moment-là, euh, on cherche éventuellement des solutions pour améliorer la situation. Au niveau des hobbyistes, c'est le contraire. C'est Eux, ils ne voient pas vraiment, ils n'ont pas vraiment besoin de tests. De toute façon, ils codent super bien. Euh, et puis, euh, les tests, après tout, pourquoi pas, hein, tester, c'est douter, on le sait tous. Donc, euh, si je ne doute pas de mon code, je ne teste pas, c'est normal. A l'inverse, mes étudiants, ceux qui apprennent, ne euh, testent pas au début parce qu'ils ne savent pas trop que tester. Ou alors, ils font un ou deux tests, parce que le prof l'a demandé. Euh, et ça, c'est également un souci. Et c'est des habitudes qu'on prend. Et c'est finalement une sorte d'habitude de, de robustesse qu'on n'a pas dès le début. Donc, je, je, suis, je parle beaucoup d'enseignement, parce que je suis enseignant à la haute école d'ingénierie de, euh, de Fribourg. Euh, je suis enseignant en modélisation. J'enseigne Python depuis quelques années à mes étudiants. Je suis data scientist de formation. Et euh, je suis là... Parler essentiellement aujourd'hui euh, de pratiques de génie logiciel, donc pas tellement de scientifiques, pas tellement de machine learning, on va parler uniquement de tests unitaires. Donc, je suis également euh, mentor euh, Python et data scientist chez Open Classrooms et euh, je vais parler d'une bibliothèque qui a été à la base euh, développée par euh, donc, euh, David MacIver. Installable très facilement comme toutes les autres bibliothèques Python euh, par pip. Donc ici, pip install Hypothesis. Si vous faites du Django, vous avez possibilité euh, d'installer également euh, des utilitaires liés à Django. Si vous faites du scientifique, vous avez toute une partie d'Hypothesis qui vous est dédiée avec différentes stratégies qui sera euh, utilisable, par exemple avec pandas ou avec euh, ou avec des euh, NumPyArray. Tout d'abord, hypothèse, c'est pas quelque chose qui vient comme ça dans, dans le vide. Il y a tout un, un écosystème, une tradition ou un mouvement là-derrière. Euh, la bibliothèque originale vient d'Askel, Donc euh, c'est une bibliothèque qui s'appelle QuickCheck. Et on retrouve maintenant des idées similaires ou des concepts similaires dans différents langages. Pour ceux qui font... Allez, parlons de PHP ici, il y a Eris. Euh, pour ceux qui font... Euh, du euh, coq, à tout à l'inverse, ceux qui sont à l'INRIA et qui font plus, euh, du plus théorique. On a également euh, des bibliothèques. En Go, on retrouve des concepts similaires en Swift, en Java, etc., etc. Donc on retrouve des bibliothèques qui reprennent les mêmes idées dans les différents langages. Alors l'idée, c'est que si on a des gens qui développent les idées derrière Putchek dans ces différents langages, c'est qu'il y a peut-être un intérêt. Alors, quel est-il Comme je l'ai dit en introduction, vous êtes peut-être dans une de ces trois catégories, ou alors dans aucune d'entre elles, mais si vous êtes dans aucune d'entre elles, vous aurez certainement, probablement, le problématique suivante. Lorsqu'on écrit une fonction, lorsqu'on écrit une classe, lorsqu'on écrit une méthode, on a tout un domaine de conditions, un domaine d'état où le fonctionnement de votre toute nouvelle fonction, de votre toute nouvelle euh, méthode sera OK. Vous avez également tout le domaine autour, éventuellement votre programme va être KO. Si vous avez de la chance, les conditions où votre fonction est chaos ne sont pas des conditions ou des chemins qui sont atteignables directement euh, en sélectionnant différents états à partir des paramètres de votre fonction. Ici, le nuage jaune représente les états possibles, atteignables en choisissant finement différents états, différentes valeurs de paramètres de ma fonction, de ma méthode. On voit que, globalement, ça joue. Globalement, on va être dans le bon carré, le carré blanc, le OK. Mais parfois, dans des effets de bord, vous allez vous retrouver dans le carré bleu. Pas souvent. Et le problème, c'est que ce n'est pas suffisamment souvent pour que statistiquement, si vous choisissez bien vos données de test, malgré tout bon ingénieur que vous pouvez être, vous ne tombez pas nécessairement sur le bug qui vous intéresse. Ça, c'est la théorie. Ce qu'on aimerait faire également à c'est essayer de baliser cet espace. Ici, j'ai mis deux lignes. Ces deux lignes sont éventuellement des états que j'aimerais tester. Alors, je choisis une succession d'états en essayant de sélectionner des valeurs d'entiers, des valeurs de chaînes de caractères, des valeurs de, euh, de flottants, un petit peu tout ce qui me passe par la tête lorsque j'ai une interface à tester. Je vais essayer de combiner ces différentes valeurs entre elles. Mais au final, dans l'idée, j'ai effectivement l'idée de baliser ce territoire avec l'ambition de pouvoir dénicher un bug ou un autre dans mon code. Dans les faits, c'est rare que je suis aussi exhaustif. En général, si je prends chez l'étudiant, j'aurai 2 à 3 points. Chez le lobbyiste, j'en aurai 0 ou 1. Chez le professionnel, J'aurais quelque chose de plus structuré, probablement euh, lié à l'habitude, lié à l'expérience. Peut-être il y aura quelques points chez le professionnel qui euh, vont être plutôt sur les bords, déjà. Peut-être qu'il arrive à anticiper euh, où vont se trouver les cas limites, les cas problématiques, les effets de bord. Sur une fonction toute bête, comme celle-là fait quelque chose... Ça ne fait pas grand-chose en l'occurrence. Mettons un entier en paramètre. Techniquement, si mon entier est codé sur, euh, sur 32 bits, on aurait 4 billons d'états. Des états possibles. Là, j'ai une valeur. En entrée et euh, en Python aussi, on ne joue pas qu'avec les entrées. Mettons qu'encore, je fais du monkey-patching là-derrière. Donc j'ai encore plein de dépendances qui, sur lesquelles je vais pouvoir jouer au-delà des paramètres de ma fonction. Mais voilà, carbion d'étapes possibles. Certes, selon le test, ici, éventuellement, ici je le réduis à deux étapes possibles. Soit mon i est égal à 10, soit il ne l'est pas. Si je complexifie un petit peu l'interface. Je prends, euh, par exemple, toute une série de booléens. Okay, donc là, je prends des booléens. Alors, euh, j'aimerais pas devoir appeler cette interface-là. Euh, bon, avec, heureusement qu'on a des syntaxes en Python qui permettent de se faciliter la vie. Mais euh, 26 paramètres, s'ils si sont tous booléens, alors là, j'ai 70 millions de possibilités. Donc à la main, évidemment, ça va pas forcément être facile, selon le code à l'intérieur. Euh, et surtout, si on décide de ne pas trop regarder l'implémentation, mais on teste l'interface, pas super facile de trouver les effets de bord. Donc L'idée, derrière hypothesis, c'est que plutôt que de tester des valeurs uniques, plutôt que de choisir ponctuellement des scénarios dont on pense qu'ils vont pouvoir générer des problèmes, on va essayer de décrire l'ensemble du scénario. C'est pour ça qu'en hypothèse on dit qu'on va essayer d'écrire des tests basés sur les propriétés. En bon mathématicien, je vais dire que je connais les propriétés que doivent respecter les entrées de ma fonction. Donc si je les connais, je peux les énoncer, et il va bien sûr être beaucoup plus facile d'énoncer ou de spécifier les propriétés à l'entrée que de spécifier tous les cas à l'entrée il est plus facile de décrire des entiers ou une, un ensemble de valeurs entières en disant qu'elles doivent, doivent être plus grandes que 0 et inférieures à 2 millions ou inférieures à 10 000 ou inférieures à 1 000, ou inférieures à 100 que d'écrire nos 10 000 100 000 en millions de valeurs à la main dans notre, dans notre liste d'entrée. Donc, Partant de ce constat, essayons de procéder comme des mathématiciens. Essayons de dire soit ou considérons un paramètre qui a les propriétés suivantes Teste moi le truc. C'est l'idée. Ici, nous on dit à la bibliothèque qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit tester, et ensuite. Oups. Ça, c'est l'inconvénient de la souris, elle va que dans un sens. On lui dit ce qu'elle doit faire. Vous, vous êtes l'ingénieur, vous êtes le développeur. Vous savez, en principe, éventuellement influencer ce choix. Vous, vous allez décider encore quelles sont les propriétés intéressantes à définir. À la limite, votre travail sera un petit peu plus intéressant, puisque vous allez devoir un peu plus réfléchir à quelles sont les propriétés un petit peu plus haut niveau derrière les entrées. On n'est plus à essayer d'énoncer des cas particuliers, mais d'essayer de trouver des généralités. Prenons encore une fonction toute bête. Calcul de moyenne. Je prends une liste d'entiers, je parcours cette liste d'entiers, je somme le tout et je divise par le nombre. J'essaie de trouver des bugs dans cette... Alors, ce type de petite fonction. Ici, rien de trop difficile. J'imagine bien que je vais tester la fonction avec une liste contenant quelques entiers. Je vais tester la fonction avec une liste vide. Je vais tester avec une, la fonction avec une liste contenant des zéros. Je vais tester la fonction avec une liste contenant des... etc. OK j'ai des possibilités de faire, de varier, mais plus je commence à énoncer les possibilités une liste avec, avec, avec, avec, plus ça va être difficile de penser à tout. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire mieux Je suis allé en avant, on va essayer de se retrouver. Voilà. Donc ici, on va écrire un test qui teste notre moyenne. J'écris un test particulier. En principe, ici, je ne vois pas de problème. J'ai entré une liste, elle contenait quelques éléments. Je ne devrais pas avoir de problème à une fonction de moyenne qui calcule la moyenne ici. Donc, ici, pas test et ça passe. Alors, si on reprend mon analogie de l'étudiant, du professionnel, du hobbyiste, mes étudiants sont contents, ils s'arrêtent là. Et le professionnel va maintenant réfléchir à peut-être quels sont les cas limites. Comment est-ce qu'on maintenant, en pratique, on va décrire ces propriétés Propriétés mathématiques qui dirait que soit en, entier entre, soit en entier qui a la propriété de, soit en entier qui évolue, dans les contraintes que j'énonce maintenant. Okay. Hypothesis propose de le faire finalement de manière assez proche du français ou du langage mathématique, donc un petit peu comme toujours en Python, c'est assez proche de notre pensée. Donc ici, hypothesis introduit en décorateur, « at given », qui dirait « soit mon paramètre qui est une liste d'entiers ». Ici, je n'ai pas forcément de contraintes particulières, mais c'est une liste d'entiers. Ici, l'hypothèse c'est qu'une liste d'entiers, ça peut être vide. Hypothèse c'est qu'une liste d'entiers, ça peut contenir des zéros. L'hypothèse c'est qu'une liste d'entiers, ça peut contenir des très grands entiers. Il se trouve qu'ici, en l'occurrence, une liste vide me donne une Division par zéro, ok, vous aurez dit ah, j'y avais pensé. Donc, certainement que vous y avez pensé. Le débutant, lui, n'y aura pas forcément pensé. Donc, déjà dans un contexte d'enseignement, l'utilisation de ce type d'outil peut déjà sensibiliser les personnes à que faut-il tester. Dans le contexte professionnel, bah, finalement, vous avez écrit un seul test, il a trouvé pour vous ce qu'il fallait tester. Vous n'avez pas besoin de faire des tests paramétriques avec PyTest, malgré tout il faut les écrire, il faut écrire les cas, etc. Vous avez, euh, euh, vous avez dû euh, écrire pas mal de code. Chez moi, d'où je viens, de Suisse, 16 heures de code c'est 110 francs de donc, l'heure. Donc vous avez euh, finalement perdu du temps à refaire des choses que votre expérience vous disait déjà. Si maintenant, j'ai la volonté de consciemment éliminer, pour une raison très justifiable, le fait qu'une liste vide pourra être passée à l'intérieur de ma, de ma fonction, vous avez la possibilité de spécifier de manière plus précise vos propriétés. Vous avez la possibilité ici de donner la taille minimale de vos listes, par exemple. Ça, c'est des propriétés, soit une liste d'entiers qui a une longueur au minimum de 1. Malgré ça, je continue à ne pas passer... Qu'est-ce qu'il m'a fait, là bon, Je ne sais plus pourquoi je l'ai l'émissionne. Voilà. Donc, l'idée, c'est que maintenant, donc vous l'aurez compris, il fait du test aléatoire, la génération de données aléatoires qui aura pour but de générer des cas d'utilisation, ou des cas de test qui cassent. Donc, une fois qu'on l'a trouvé, ce qu'il faudra, c'est qu'il ne disparaisse pas. Donc, vous mettrez du temps au début, vous lancerez les tests plusieurs fois, peut-être que plusieurs fois vos tests vont passer, comme celle de l'anatoie. Par contre, une fois qu'il aura commencé à ne pas passer, le cas de test qui engendre une erreur va être mis en cache. Et à partir de là, chaque fois que vous lancez les tests, les tests qui ont échoué par le passé vont être retentés et retentés encore. Et donc ici, vous c'est un mécanisme de découverte. Alors, je l'ai déjà présenté il y a quelques années puisque c'est en cas d'école dans le monde hypothésiste. C'est en un vieux bug de Mercurial qui a déjà été corrigé depuis bien longtemps. Euh, C'était encore sur du Python 2.7. Mais on a ce genre d'idée, c'est que si vous faites de l'encodage et du décodage, euh, par exemple, donc tester ce genre, de, ce genre de situation avec justement des fonctions qui encodent d'une manière ou d'une autre et qui décodent d'une manière ou d'une autre est un pattern assez récurrent chez Hypothesis. Là, typiquement. Nous avons différentes stratégies, euh, ces stratégies qu'on apporte depuis hypothèse, stratégie on a déjà découvert la stratégie de liste, il y a une stratégie de chaîne de caractère, une stratégie de euh, différentes collections hein, qu'on pourrait avoir, et il y a en même temps, euh, par exemple, une stratégie pour des données binaires ou des bytes qui vont euh, permettre de tester une fonction et voir dans quel cas limite elle échoue. Donc ici, on voit qu'avec en test, bien sûr, de nouveau, en le tournant encore et encore, on a des possibilités de tomber sur des bugs qui pourront ensuite être corrigés et qui vont avoir les données entrées en cache. Et à partir du moment où ces données seront en cache, on va pouvoir les tester et éviter qu'il y ait des régressions, éviter qu'elles ne reviennent sous une forme ou une... Donc maintenant, euh, juste pour pas prétérité mercuriale, euh, bien sûr, <rire> les tests passent. Si vous avez trouvé ou l'idée d'un exemple en particulier que vous voulez tester, vous pouvez toujours le faire. Et à la limite, ce mécanisme se substitue ou se, est complémentaire à des mécanismes comme, euh, comme le paramétrage de, de PyTest, vous pouvez spécifier des exemples. Alors je m'en sers également parce que euh, « atmark.pytest.parameterize euh, » plus tout le boilerplate code que j'ai autour, n'est pas toujours très parlant pour moi. Ici, vous ajoutez des exemples spécifiques qui vont être testés à tous les coups. Donc si vous avez un bug ou une situation qui, dès le départ, doit être testée, pourquoi pas directement le spécifier comme un exemple en particulier. Et fixer des exemples, c'est également des propriétés. Okay si j'ai des exemples particuliers qui méritent une attention spéciale, je peux le spécifier. Voilà la raison pour laquelle je voulais... Euh, représenter finalement une bibliothèque que j'ai présentée à, à, à PAC.fr il y a deux ans, je n'avais pas eu le temps à l'époque de parler euh, des, euh, du stateful text testing. Donc jusqu'à maintenant, nous avons parlé de générer aléatoirement des données. Et jusque-là, je dirais que rien de très excitant. On a un générateur de situations aléatoires. Mon test, ça passe pas, je mets en cache, techniquement, ok. Ici, derrière le, les tests ici euh, basés sur les règles, ont encore l'ambition d'aller une étape au dessus. C'est-à-dire que plutôt que l'application génère des données pour nous, on va demander de générer des tests eux mêmes. Simplement, on va essayer de lui énoncer quelques règles par rapport à ces tests. On va écrire euh, des fonctions de tests qu'on va essayer, ou des bouts de fonctions de tests qu'on va appeler dans un ordre en particulier, où on va lui laisser éventuellement choisir l'ordre dans lequel il a les appeler, et on va essayer de lui laisser trouver des cas de tests qui vont générer des situations d'erreur. Donc plutôt que des données, maintenant, on va essayer d'appeler euh, des fonctions dans un ordre donné, également euh, basé sur un ordre aléatoire au départ, et on va enregistrer ces différents scénarios qui conduisent à des tests. Bien sûr, je ne peux pas lui laisser appeler mes fonctions dans l'ordre où il veut, donc c'est à moi de définir des scénarios, mais moi je me définis maintenant les scénarios. Je définis ce, qu -ce que j'autorise, quest -ce, que qu ce qui peut se passer avec ces fonctions-là, et je ne définis plus les cas très spécifiques. Ici, l'exemple canonique pour ça, c'est euh, donc une queue à priorité, donc une file à priorité. plutôt. Donc, en L'idée, c'est que je vais à chaque fois ajouter à une liste une donnée, et que je vais devoir ici maintenir une propriété de tas, qui fait que chaque fois sur le devant de la liste, j'aurai une valeur minimum, et ensuite... Toutes les valeurs en dessous de, de, de cette liste seront. Euh, vous vérifieront une propriété particulière. Par exemple, donc, du coup, si euh, je peux définir que j'ai une structure de données de manière générale dans laquelle je peux empiler des données, je peux dépiler des données, donc je peux ajouter ou enlever, techniquement, je vais pouvoir vérifier qu'à la fin, si j'ajoute ou j'enlève je, autant que j'ai ajouté, je vais retrouver une liste vide. À ce niveau-là, je pourrais appeler la séquence d'empilement, ou d'ajout, et la séquence de retrait, dans un ordre, finalement, assez égal. C'est égal que j'ajoute 10 valeurs, j'en retire 3, j'en ajoute 7, etc. Donc finalement, ici, on se retrouve avec les mêmes besoins que dans la génération aléatoire des données. J'aurais besoin d'appeler plusieurs fois le happen, quelques fois le pop, etc. Et puis de nouveau, quelques fois le happen, de nouveau le pop, et à la fin, on doit avoir quelque chose d'équilibré. Donc l'idée ici, on va procéder de la même manière. De manière aléatoire, on va essayer de définir quelques règles qui évitent, on passe n'importe quoi, par exemple, si je commence à appeler POP alors que je n'ai rien dans ma structure de données, j'aurai un problème. Donc, typiquement, nous avons la nécessité de préciser des règles, d'où le nom de Rule Based Stateful Testing. Donc, comment on fait ce genre de choses J'ai pas la vue sur le temps. Voilà. Donc ici, j'ai effectivement un bug. Donc ce bug, on le voit ici. Je n'ai pas besoin finalement du state euh, de rule base stateful pour le, le trouver. À un moment donné, je trie une liste. Ok Je prends la première valeur sur euh, mon heap et je réarrange pas le type ensuite pour maintenir la propriété. Donc ça joue pas, je trouve le bug à la main. Comment ça se passe si je veux ajouter des règles Pour ajouter des règles, je vais pouvoir, par exemple, dans un euh, type abstrait de données, je vais pouvoir, sur chaque méthode, finalement, dire qu'est-ce que je passe en paramètres. Et en fait, surtout, euh, ce que je passe en paramètre, d'où il vient. Par exemple, ici, je vais pouvoir dire dans la première règle, que, tout en haut, que euh, la première va créer euh, une hip vide. Ensuite, lorsque je fais des pushes, je vais lui dire que pour le paramètre hip je vais récupérer la liste et ensuite je vais lui ajouter en entier. Donc values, integer. Donc il sait qu'il peut appeler plusieurs fois i avec des, des euh, integers, qu vont enfin, des entiers, qu'il passera à value. Donc, techniquement, il sait que chaque fois qu'il appellera push, il doit juste passer euh, en integer et ça, il doit le faire à chaque fois après avoir euh, créé euh, ips donc la première règle nous dit que il crée la, euh, la fonction enfin le target donc ips et donc new Heap doit être systématiquement appelé en premier à partir de là les règles finalement où l'ordre est assez égal et c'est euh, et Hypothésis qui va euh, essayer de générer l'ordre dans lequel les différentes fonctions sont appelées. On ne teste plus en isolation, là. Donc, à la limite, on n'est plus sur du test purement unitaire, mais on va euh, générer la séquence. Sur POP, typiquement, POP va retourner euh, vrai ou faux, ici, et va retourner euh, donc une valeur. Merge va merger... Euh, fusionner deux hips et on peut le spécifier en allant spécifier que, euh, que deux hips différentes vont être passées à notre euh, à nos euh, paramètres hip 1 et hip 2. En fait ici effectivement il y a le euh, le point qui bug dans hip merge on va simplement prendre deux tas, on va les fusionner, ensuite on va faire le sort, simplement pour avoir la valeur minimale au début, mais bien sûr, ça ne suffit pas d'avoir la valeur minimale au début pour maintenir la propriété de tas, et ceci est la raison du bug. Donc, une nouvelle fois il arrive ici à capter le bug, pas de la, du premier coup, ici j'ai dû tourner plusieurs fois pour trouver la séquence qui ne jouait pas, mais en fait ici, euh, normalement il doit y arriver relativement rapidement. Mais vous allez de nouveau trouver une séquence d'opération sans que vous ayez aucun scénario à écrire dans vos tests pour que votre test ne passe pas et alors votre scénario sera mis en cache et sera répété encore et encore tant que vous n'avez pas corrigé le bug ou tant que manuellement vous l'avez pas enlevé euh, du cache. Donc techniquement, je suis plus ou moins au bout de ma, euh, de ma présentation. Pour la conclusion ici, euh, j'aimerais que ce type de, de bibliothèque puisse apporter quelque chose de nouveau. Euh, je suis dans un contexte d'enseignement, au départ, donc à mes étudiants, pour apprendre qu'est-ce qu'il faut tester, que ce soit au niveau des scénarios, que ce soit au niveau des données, qu'est-ce qui pose problème. Et donc, quand on dit « je ne sais pas que tester », on peut très bien essayer de voir quels sont les outils qui existent, les outils qui génèrent des tests, Demain, je ferai une petite présentation sur l'idée également d'aller lire du code, du vrai code. Alors, lire du code, quand on apprend, c'est également un moyen de regarder des vrais tests unitaires écrits par des professionnels et des obéistes, mais on va choisir ces projets pour arriver à aller plutôt vers des codes de bonne qualité, des codes a priori qui ont une certaine notoriété ou qui nous intéressent en particulier. Et ici, on peut apprendre beaucoup. Mais d'outils automatiques également, on peut apprendre quels sont les cas limites d'une application comme la nôtre, qu'est-ce qui est intéressant, où est-ce que interviennent les erreurs, et ça, c'est quelque chose de euh, potentiellement très formateur. Au niveau du professionnel, lui, on va plutôt viser le gain de temps, justement, générer des données et quelque chose qui est chronophage, et on va essayer de pouvoir avoir sa meilleure couverture et euh, l'avantage également c'est qu'on va spécifier nos propriétés sur la base d'une interface et là vraiment, vous vous découplez de l'implémentation, vous évitez de tester l'intérieur de votre fonction, de trop vous baser sur ce que vous connaissez de l'implémentation de votre euh, de, de votre bibliothèque ou de votre classe ou de votre... et à ce niveau là vous avez une sorte de test du, test du singe, mais vraiment, l'idée d'une interface, ou de tester une interface, c'est qu'on puisse lui passer n'importe quoi, tout en restant dans l'autorisé, et normalement, vos tests ne devraient pas casser. Donc là, on a vraiment des tests. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura intéressé d'aller voir plus loin, derrière euh, cette bibliothèque, derrière Hypothesis, derrière d'autres équivalents, éventuellement dans d'autres langages si vous êtes polyglotte. Et puis je suis à votre disposition pour des questions une fois qu'on a encore un petit peu de temps. Euh, oui Alors, là, on a peu de contrôle de manière générale, on a peu de contrôle, mais comme il le fait très vite, on ne sait pas, finalement, je ne me suis jamais vraiment amusé à regarder effectivement combien ce qu'il en testait, parce que ce qui m'importe souvent, c'est plutôt combien de cas d'échec qu'il trouve. Alors, euh, c'est par contre, sans doute paramétrable quelque part. Alors, euh, ici, il, faut que, euh, il faudrait que je regarde, ou regarder dans la doc, effectivement, mais... Euh, effectivement, il faudrait voir est-ce qu'on a un moyen d'optimiser pour essayer de maximiser les chances de tomber sur des situations douteuses, des situations qui sont justement à la limite, j'ai montré sur ce diagramme avec le nuage. On voit que souvent, finalement, il y a peut-être des bugs quelque part, mais il n'y a pas tant que ça. Donc, ce serait inquiétant disons, si, euh, si la zone en dehors du hockey était plus grande que la zone à l'intérieur. Mais justement, c'est ce qui rend le test difficile, c'est qu'on peut faire beaucoup de tests avec succès, mais il suffit que quelques-uns qui reviennent de temps en temps, qui potentiellement pourraient revenir de temps en temps, pour casser les choses. Et puis là, effectivement, il faudrait voir est-ce qu'on peut jouer, est-ce qu'on peut optimiser pour, pour tomber statistiquement plus souvent dessus des, des cas problématiques. Thierry, tu as, oui. as 10 minutes et que tu répètes les questions, parce que les gens ils vont pas en D'accord. Alors, je répéterai à partir de maintenant. Alors je crois qu'il y avait une question là-bas au fond. Vous euh, avez parlé du système de cache. Oui. Euh, je voulais savoir euh, quelle souplesse il y avait, comment on fonctionnait, et euh, est-ce que ça permettait de partager euh, ce cache avec d'autres développeurs ou Actuellement il est euh, enregistré dans notre file. Okay. Donc il est enregistré dans un fichier. Mais, techniquement, Peut être poussé sur GitHub. Donc techniquement, on a effectivement les cas problématiques qui peuvent, qui nous, qui nous suivent. Ça ferait effectivement pas de sens que d'essayer de, de, de, de générer un effort pour trouver des cas problématiques et finalement qu'il reste privé euh, sur Travis, par exemple. Donc effectivement, on aurait on a la possibilité de, de le pousser euh, sur GitHub et on peut, euh, on peut euh, agir en conséquence. Sur Donc la question était, pour ceux qui n'ont pas entendu, est-ce qu'on peut rendre les échecs et le cash persistants, si j'ai bien résumé la situation Oui Exactement, au départ. Et mm même moi, si je lance deux jeux de tests différents, si je laisse le cache de côté je les tests, on Techniquement, oui, de ce côté-là, on est euh, sur quelque chose, si on laisse le cache de côté, mais le, la notion de cache ici est clairement fondamentale, c'est-à-dire que comme le but est de rechercher des cas d'erreur, on va essayer vraiment, de. Bah, quand on les a trouvés, ils sont précieux ceux-là, et on va les valoriser. Et si vraiment on veut qu'ils soient pérennes éventuellement, on regarde lesquels euh, ils sont et on en en créant un, un exemple, par exemple avec at example, mais on pourrait très bien utiliser des tests paramétriques de, de pytest ou etc. Donc on pourrait ces cas dexemple là essayer de les euh, de vraiment les de les cristalliser pour pas qu'ils reviennent. Alors il L'avantage, effectivement, c'est que tant qu'il ne trouve pas d'erreur sur les, sur les, les propriétés qu'on a énoncées, à ce moment-là, il va, euh, va nous donner une certaine confiance que sur ce domaine de valeur, notre code se comporte comme attendu. Okay euh, donc, dans ce contexte, il va quand même euh, générer beaucoup de valeurs pour nous, euh, des valeurs qui, autrement, devraient être tapées, devraient être définies par nos soins. Euh, évidemment, il ne va pas générer que des effets de bord. Nous, si on, écrit, on écrit les tests nous-mêmes, on va essayer de réfléchir beaucoup à quels sont les effets de bord. Quels sont, on, va, on va avoir 2-3 cas qui sont des, des cas normaux, de, en cas de liste vide, en cas de, de, de, avec de, des grands entiers, etc., on va réfléchir, mais, mais on ne pense pas toujours à tout. Donc effectivement, il va faire une grande partie du même boulot que nous, on va dire qu'on peut le faire mais sauf Il le fait quand même plus vite malgré tout. Et puis, en même temps, il ne va, il va pas penser mieux que nous, mais simplement en, en cherchant aléatoirement, il tombe sur des trucs à lesquels on n'a pas pensé. Et puis et ça, parfois c'est pertinent. Parfois vous pouvez décider, c'est pas pertinent du tout. Du coup, je vais exclure ce cas-là. Oui. Bon, techniquement, alors je, je crois que je ne me suis, euh, je, je me suis euh, pas posé la question que j'ai écrit les, les, les codes hier, mais euh, effectivement, en principe, on teste l'interface. Dans la mesure où on teste l'interface, le test lui-même, par rapport à la manière dont on l'écrirait normalement, ne devrait pas changer. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, je devrais pouvoir tester euh, exactement au epsilon près. C'est juste le développeur qui a, qui, a, qui a fait une journée de trajet. <rire> mais c'est possible de à peu près le même test. Parce que, comme je dis, on teste une interface. Donc nous, on passe, enfin, passe des valeurs aux paramètres. Donc il y a moyen de récupérer ça. Euh, dans le test et là, la line, la Oui, exactement. Donc dans le code, en fait, il n'y a pas de monkey patching qui se fait ou des choses comme ça, de magie qui se fait. Autrement. Oui. Dans la question fait mon job. Est-ce qu'il est possible de mettre en cache les valeurs qui sont OK C'est ça en gros. Voilà. Donc euh, le problème, c'est un de... euh, une question de taille, euh, de taille de cache. Il est bien sûr, enfin j'espère pour mon code, qu'il va prendre beaucoup moins de place de mettre en cache les cas problématiques que les cas qui fonctionnent. Euh, donc, pour des raisons euh, évidentes, aussi, en tout cas si je décide de tester une grande partie euh, par défaut, il ne va pas cacher les valeurs qu'il a déjà valides, il va les retester. Oui, Est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant de savoir quelle est la quantité d'espace qu'on a vu pour avoir un, un niveau de confiance dans le code en sortant J'ai testé 90% des valeurs possibles de valeur montrée Alors, je n'ai personnellement pas testé d'outils de, de, de coverage là derrière. Est-ce qu'on a une certaine possibilité de tester un tel outil qui va me donner quelle est la couverture totale que j'ai testée et de voir si mon nuage jaune est plutôt sur toute la surface blanche ou sur 10% d'elle-même Et c'est effectivement ça il faudrait aller explorer. Oui, je crois que c'est un des derniers, là-bas au fond oui. Tout à fait. Alors effectivement, là, on écrit le code aussi pour paramétrer la réponse. Mais, euh, mais, mais oui, euh... c'est juste. <rire> oui, les cas d'exemple ont finalement d'implomb avec paramétrage de PyTest, si vous connaissez finalement, euh, me permet de, de fixer un cas d'exemple. Mais euh, c'est aussi euh, quelque chose qu'on met dans un décorateur, donc on ne peut peut-être pas avoir des décorateurs de, de kilomètres. Mais effectivement, euh, l'idée de, de mettre en cache, pour revenir avant, de mettre en cache les valeurs qu on, qui ont joué, ne serait pas forcément une bonne chose non plus, dans le sens que si du coup un bug apparaît dans ces valeurs-là qui ne sont plus testées, aurait, euh, on, on veut que justement... Euh, passer de temps à autre, faire une revérification sur ces espaces-là. Voilà, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il y a encore des questions Ok. Alors, bah, Je vous remercie de votre attention.